Ce fut un plaisir de passer ces 24 jours avec toi. Et aujourd'hui, techniquement, c'est plus l'avant, puisqu'on est le 25. Et je me suis dit que s'il y avait bien un jour dans l'année où je pouvais te partager à cœur ouvert quelque chose qui m'habite, qui. Euh, mon enthousiasme qui me nourrit c'est bien aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est le 25 décembre et on célèbre Noël Noël en tout cas historiquement c'est la célébration de la naissance de Jésus et tu le sais peut-être mais euh, je crois en Dieu plus précisément euh, je suis chrétien et je crois en ce que la Bible partage. Et aujourd'hui, je voulais te partager ce qui me rend puissant et qui en même temps me soutient et me permet d'être debout malgré euh, les obstacles. Ce qui est le plus important dans ma vie, qui est ma relation avec Dieu. Et je voulais te parler de ça, dans, toujours dans ce thème de communauté, parce que souvent on parle de Dieu, on parle de la religion. On oublie une chose, c'est la partie relationnelle avec Dieu. C'est-à-dire que je ne suis pas religieux dans le sens où je suis juste des dogmes. Je ne crois pas en Dieu dans le sens où euh, j'adopte une philosophie de vie. Quand je dis que je crois en Dieu, c'est que... Je vis une relation avec Dieu. Je crois que Dieu nous a créés. Et de ce que je lis de la Bible, Dieu est un Dieu d'amour. Et un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui veut créer et bâtir une relation, n'est-ce pas Est-ce qu'on peut aimer sans en ignorant une personne Et ça, c'est une perspective que je voulais t'apporter si jamais tu étais... Intéressé par cette question qui est que aujourd'hui, voilà, il y a, y a de tout et de toutes les croyances et on peut euh, on se permettre même de mélanger tout plein de choses et en soi, euh, ben, chacun fait ce qu'il veut évidemment. Mais ce que je trouve dommage et ce que j'entends rarement dans tout ce que j'entends et je vois, c'est cette absence de relation. Beaucoup de gens se disent spirituels croit en une entité mais il n'y a pas cette relation si il y a un créateur et si notre existence n'est pas le fruit d'un hasard j'ose penser qu'il y a quelqu'un qui nous aime et qui veut bâtir cette relation avec nous depuis tout petit j'ai accepté Dieu dans ma vie j'ai cru en Dieu les jours où durant mon adolescence j'en doutais bah, il me suffisait de regarder la nature de regarder euh, la complexité, la sophistication que ce monde permet, quoi, de, que ce, que, ce que ce monde offre. Par exemple, j'ai toujours été intéressé par le corps humain et par la biologie. Et puis, bah, très vite, ces doutes se sont évaporés. Et dans ma jeunesse, bah, je n'étais peut-être pas amené dans l'église où j'allais, j'aurais pu. Il hein. euh, bah, y a toujours eu Dieu dans, mes, dans les moments difficiles. Et aujourd'hui, dans mon business, je prie. Quand ça va pas bien et quand ça va bien je remercie euh, dieu parce que je pense que il n'y a pas de hasard dans la vie et j je me permettrai une invitation c'est que si jamais tu es intéressé toi aussi pour en savoir plus pour découvrir le visage de dieu et pas juste adopter une croyance alors, je ne prétends pas, euh, je vais pas commencer à te donner le WhatsApp de Dieu et en te disant voilà, contacte-moi et je vais pouvoir te mettre en relation directe. Euh, par contre, une chose que je pourrais t'offrir et que j'aimerais t'offrir, si ça t'intéresse, bah, réponds à, à notre email qu'on envoie tous les jours. Et si t'es pas dans notre base d'email, bah, écris-nous à contact@lingancia.com, on le mettra en description. et si il y avait un cadeau que j'aimerais t'offrir bah ce serait la Bible oui, alors si tu es en France métropolitaine en tout cas je ne m'engagerais pas plus mais si tu es en France métropolitaine et que tu es curieux d'en savoir un peu plus si tu dis bah, peut-être qu'il y a un Dieu qui existe, c'est intéressant ce que dit Lingen, euh, comme quoi il a une relation avec Dieu, il prie Dieu il parle à Dieu, il écoute Dieu et bien à travers la Bible qu'on appelle la parole de Dieu et bah, tu peux le découvrir. Donc, si ça t'intéresse, euh, bah, juste écris-nous. Et ça me ferait vraiment, vraiment plaisir de t'offrir euh, ce cadeau euh, que tu peux te procurer par toi-même, hein, d'ailleurs, si tu veux. Donc, voilà, j'aimerais juste m'arrêter là, te souhaiter un joyeux Noël, t'offrir ce cadeau si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Et puis, bah, merci d'avoir suivi tout ce temps-là. J'espère que ça t'a inspiré, que ça va t'aider à passer à l'action. Et si tu veux partager ton feedback sur ce que tu as vécu durant ces derniers jours, bah n'hésite pas, t'as mon email et tu peux m'écrire. Je te souhaite un joyeux, joyeux Noël avec tes proches et peut-être avec Dieu. Ciao, ciao